Salut et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui quelques trucs et astuces dans Inkscape pour réaliser donc très facilement ce type d'ombré dans un objet et également nous allons voir ici dans édition éditeur XML comment utiliser cet éditeur XML pour pouvoir facilement modifier les effets chemin. Par exemple ici j'ai un effet chemin Alors, hop, je sélectionne mon objet, voilà motif suivant chemin. Lorsqu'on clique ici on a le paramètre du motif, ici c'est un petit cercle qui est appliqué le long du chemin. Et nous allons voir comment remplacer ce petit cercle par exemple par cet objet là. Alors on commence tout de suite dans un premier temps par réaliser l'ombré. Donc je clique sur nouveau document. Hop. Voilà. Je vais pour les besoins supprimer ici la bordure de la page. Voilà c'est plus propre. Je vais utiliser l'outil crayon. Je vais choisir ici ellipse. Je vais choisir également l'outil créer un chemin spirographique. Et voilà. Donc je clique sur la molette de ma souris et je dessine une courbe toute simple. En cliquant ici sur l'outil éditer les nœuds ou F2, je peux maintenant éditer euh, l'effet chemin. Donc je clique ici. On voit le petit cercle. Je fais <coughs> pardon, un carré de sélection. Je clique sur la flèche ici en appuyant sur CTRL. Et vous voyez, je grossis ou réduit la taille de, de ce cercle je sélectionne mon objet je vais faire apparaître ici la palette remplissage et contours et je clique sur remplissage indéfini donc je peux fermer cette palette, j'appuie sur moins pour dézoomer donc cet objet sera mon objet principal je vais le grouper je vais créer un clone que je vais déplacer tout de suite en dessous voilà, Comme ceci. À ce clone, je vais lui appliquer une couleur verte. Je le duplique. Donc CTRL D ou je peux également cliquer ici. Voilà. Donc là, j'ai bien l'objet dupliqué. Donc on est bien d'accord, on a deux clones. Hein le clone ici, c'est écrit. Et lorsque je clique là-dessus, c'est bien un autre clone. Donc celui-là, je peux lui appliquer une couleur noire. Je vais le placer comme ceci. Dans la palette remplissage et contours, je vais lui mettre un petit flou à 5. C'est peut-être un peu trop. Euh, à 4. Je vais diminuer son opacité à 80. Voilà, c'est pas mal. Je sélectionne le clone qui est en vert. Je le duplique. Il vient se placer au-dessus des deux autres clones. Avec Shift, je sélectionne nombre. Je fais un clic droit et je fais définir une découpe. J'aurais pu également aller dans... Objet découpe définir. Voilà, tout simplement, j'ai réalisé donc ce que je souhaitais, un objet avec une ombre à l'intérieur, et maintenant lorsque je déplace cet objet, vous voyez automatiquement l'ombre suit. Donc ça c'est vraiment très très pratique, très facile pour faire de l'habillage. On va voir une autre astuce maintenant. Bon, je vais réduire un petit peu ça. Hop. Voilà. Je vais réaliser rapidement une forme donc je prends l'outil crayon voilà ellipse est choisi je clique je clique à un autre endroit j'appuie sur f2 je sélectionne le petit cercle ici je l'agrandis j'aligne ici ces deux points correctement grâce ici à aligner distribuer en cliquant là voilà mes deux points sont bien alignés à l'horizontale ici je sélectionne tout j'enlève je zoome en cliquant sur la molette. J'enlève ici les petites poignées. Donc j'appuie sur CTRL et je clique sur les poignées. Voilà, Ce qui permet d'avoir ici très fin, au milieu plus épais et à l'autre bout très très fin. Je réduis un petit peu ça. Toujours avec l'outil crayon, je vais créer euh, Alors CTRL Z. On n'oublie pas de désactiver ici les petits paramètres. Voilà, je fais une petite feuille F2. Je peux retravailler ma feuille si j'en ai envie. Hop. Voilà. Hum. Non, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc je duplique en cliquant ici. Je déplace. Je clique une deuxième fois pour avoir les flèches de redimensionnement. J'appuie sur CTRL et je clique sur la flèche. Et je redimensionne par rapport à ce point ici. Je duplique. CTRL-D. Je déplace en appuyant sur CTRL. Je clique sur la flèche, j'appuie sur CTRL. Voilà, J'ai trois petites feuilles que je vais euh, joindre. Alors chemin, Je fais pardon, combiner, je duplique, j'appuie sur retournement vertical. Je déplace tout ça vers le bas en appuyant sur CTRL. Je sélectionne cet objet plus l'autre en appuyant sur SHIFT et je fais chemin combiné ou CTRL-K CTRL-K je vais maintenant alors ici je vais devoir éditer l'objet c'est à dire convertir l'objet en chemin et je vais additionner cette forme là et celle du dessus, CTRL-K euh, ou CTRL-PLUS allez je vais mettre CTRL-PLUS CTRL-PLUS qui permet vraiment voilà, d'unir alors cet objet je vais le copier dans le pièce papier donc édition copier j'utilise l'outil crayon je sélectionne à partir du presse papier maintenant lorsque je dessine avec mon crayon hop vous voyez la forme suit ce que j'ai fait en appuyant sur CTRL MAJ X ou en allant ici dans édition éditeur XML pouvoir regarder l'information qui m'est délivrée. Alors je vais fermer ça, je vais baisser un peu. Voilà ici dans Inkscape Pass Effect, on a le nom de l'effet. Et eh bien il suffit tout simplement de sélectionner ça, de le copier, de sélectionner cet objet ici, d'aller dans Pass Effect. Alors on en a deux, hein. un qui est lié à l'effet spirographique et l'autre qui est lié à l'effet chemin, modifié, modifié suivant un chemin. Donc je crois que c'est celui-là qu'il faut remplacer par celui qu'on a copié, on fait définir, alors on ne voit rien, c'est normal. Donc on pense à bien enregistrer, euh, j'ai enregistré sur le bureau, je vais l'appeler truc, numéro 2, euh, tout, tout, j'enregistre. Et il faut recharger. Fichier, recharger. Et là, la magie a opéré, vous voyez. Donc c'est très moche. Mais ce n'est pas grave parce que nous pouvons toujours éditer cet objet et le modifier. Donc cliquez ici sur le petit point et le déplacer vers l'arrière. Et là automatiquement vous voyez ça suit partout. Bon, ce n'est pas toujours très, très joyeux mais on peut obtenir des choses relativement sympathiques. Voilà pour ces petites astuces. Je vous remercie de vous avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.